Bonjour les bonsaïkas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo consacrée à la ligature de petits plants issus de graines. Donc, euh, bah, j'ai choisi pour vous, pour les débutants notamment, parce que ça va être une vidéo consacrée essentiellement aux débutants, eh bien euh, plusieurs essences d'arbres, de, notamment des petits cyprès, hein, issus de graines que l'on peut trouver en fait chez moi, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Ici, également des pyracantas. Pareil, deux petits plans. et puis vous pouvez voir aussi une barquette. Alors en fait j'en ai j'en ai deux, mais là j'en ai présenté qu'une. Une barquette complète de six plans de charme. Donc tous ces plans sont issus de graines. Pourquoi on va faire cette pose de ligature Eh bien ça va être pour former notre arbre en vue de faire un bonsai de qualité. Donc ça c'est la première des choses. Quand est-ce qu'on va devoir le faire à partir du moment où la lignification s'est produite, par exemple sur ces petits arbres-là, on voit qu'ils ont quelques millimètres d'épaisseur au niveau de la base de leur tronc. Par contre, ils sont encore flexibles. On voit qu'on peut vraiment les tordre facilement, on ne va pas les casser. Donc là, on va pouvoir poser de la ligature ensuite et eh bien comment avec bien sûr eh bien, un petit fil de ligature donc ça on va le voir vraiment dans cette vidéo quels vont être les risques que l'on va avoir sur ce type de, de technique et eh bien, c'est d'aller à la limite de la lignification à la limite de la flexibilité surtout de l'arbre c'est à dire que il va falloir s'apprendre à poser le fil et à former l'arbre sans casser l'arbre le but vraiment c'est d'apprendre à poser le fil de ligature à mettre en forme et éventuellement à commencer à penser à l'avenir pour ces arbres et éventuellement faire un bonsai de qualité allez c'est parti jingle Je vous présente le matériel que je vais utiliser pour travailler et faire cette technique. D'abord, une petite paire de, de ciseaux, hein, toute basique, vraiment simple. Voilà, on la nettoie euh, et puis surtout, bien, on l'affûte de telle façon qu'elle soit prête pour euh, travailler, éventuellement faire des petits nettoyages et des petites corrections sur les plans. Ensuite, nous aurons besoin d'une paire de pinces à couper le fil. C'est ma paire qui fait environ euh, bah, 23 cm, je crois, celle-ci. Elles sont très précises, on peut voir qu'on peut couper euh, au ras, vraiment, euh, de l'extrémité de la pince. C'est très très important d'avoir une bonne paire de pinces à couper. Et puis également, bien sûr, du fil anodisé cuivre, euh, donc euh, du fil d'aluminium, hein, de ligature. Euh, moi, j'ai pris euh, du diamètre de 2 mm. 2 mm, je pense que c'est ce qu'il faut, c'est-à-dire que ce sont des arbres qui sont quand même déjà euh, euh, lénifiés, hein, comme on a dit tout à l'heure, donc qui, en, qui sont environ entre 2 et 5 mm d'épaisseur pour certains. Donc on va pouvoir, avec le fil de 2 mm, eh bien, doubler ce fil s'il n'est pas suffisant. Il va être assez résistant pour les 3 à 6 mois à venir, puisque c'est un fil qu'on enlèvera à peu près euh, euh, dans ces dates-là. Si les arbres bah, tiennent bien, au bout de trois mois, on peut les enlever. Alors pour, euh, pour vraiment éviter euh, les catastrophes, en fait, il faut enlever le fil à partir du moment où il marque sur l'écorce. Puisque là, je pose le fil aux alentours du mois de juillet. On va surveiller ça au mois de septembre-octobre. Alors la culture de ces arbres a été euh, très simple. C'est-à-dire qu'ils ont eu droit à de l'arrosage tous les jours. Ils ont eu droit à de l'engrais toutes les trois semaines à un mois environ, de l'engrais organique et euh, de temps à autre des engrais euh, liquides, euh, par exemple comme le fertile océan, que j'ai apporté également euh, pour ce type d'arbres. Euh, ils ont été cultivés à l'ombre, donc ils ont euh, une lumière qui, qui est relativement bonne, mais ils sont sous mécanisme et, et comme ça le, ben, le rayon lumineux il est cassé. Alors comme d'habitude, j'ai beaucoup de questions concernant les plants, concernant euh, déjà les substrats que j'utilise. Alors moi, je m'embête pas trop, je récupère mes substrats pour ce qui est des, des cultures comme ça. Donc euh, c'est un petit peu de, de pomiche, de puzzolane, d'acadama, euh, de gravier en général. Voilà, c'est relativement compact. Pourquoi euh, c'est pas grave Parce qu'au bout, bout de un an et demi, deux ans, je vais les rempoter. Alors je vous conseille d'utiliser aussi des arbres autochtones, c'est-à-dire des arbres qui poussent bien chez vous. Ce n'est pas la peine d'utiliser des essences tropicales ou autres. Alors bien sûr, quand vous êtes dans le tropique, c'est très très bien, mais si vous êtes en Europe, vous avez tout un tas d'essences que vous pouvez utiliser pour faire du bonsaï. C'est pas la peine de prendre des tropicaux, par exemple, mais ça va marcher avec n'importe quoi. J'évite de faire ce travail pendant la période hivernale, pour le coup, parce que ce sont des arbres qui sont assez jeunes et qui ont besoin d'être dans la période de pousse pour pouvoir réagir correctement. Si on, fait, si on fait ce travail pendant la période hivernale, vraiment forte, euh, on risque euh, est-ce que l'arbre ne redémarre pas donc moi j'aime bien travailler euh, ce type de petits plan euh, durant la période qui se situe du printemps jusqu'à l'automne je vais mettre bien sûr une fois que j'aurai fini ce travail mes arbres à l'ombre et je vais continuer à les arroser une à deux fois par jour alors il n'y a aucune difficulté je le précise parce que c'est vraiment euh, le travail pour débuter on va juste mettre de côté, nos petits charmes. Et puis, on va laisser nos piracanthas comme ceci. Je vais commencer à ligaturer ce petit cyprès. Alors, on va lui enlever voilà, toutes les plantes qui sont de mauvaise qualité. Alors, vous prenez un petit fil d'aluminium. Hein, voyez, hein, je prends un peu plus grand, bien entendu, puisqu'on va faire des spires. Ensuite, on va percer par-dessous. Voilà. Et là, on va crocheter comme ceci notre fil, ce qui va permettre de bien le fixer. Ensuite, comme d'habitude, on va bien tenir notre arbre et puis on va commencer à l'entourer. Alors on évite de pincer le feuillage, hein, comme d'habitude, et si le feuillage gêne vraiment, on peut l'enlever, c'est encore plus simple. Ce qui est important, bien entendu, c'est de tenir l'arbre. Le reste, le fil, lui, va faire le tour. On pose le fil à plat, alors qu'est-ce que ça veut dire le fil à plat Ça veut dire qu'en fait on ne le vrille pas, parce que si on le vrille, et eh bien après l'arbre va suivre, euh, comment dire, la vrille, et ça ne va pas être bon pour l'arbre, donc il vaut mieux poser le fil à plat. On va jusqu'en haut pratiquement, alors attention parce que là c'est très fragile vu que c'est encore vert, et puis on ne sert pas le haut, ça ne sert à rien. La particularité de la pose de la ligature, c'est bien sûr de bien poser surtout à la base de l'arbre parce que euh, ce qui est important c'est de mettre en forme la base de l'arbre c'est ce qui va donner le côté vraiment esthétique au bonsaï par la suite la forme à la base elle va, elle va vraiment euh, être euh, intéressante si elle a un angle très très, euh, très très bas on va bloquer avec le pouce et l'index notre arbre et avec le pouce et l'index de notre autre main alors si vous êtes gaucher c'est pareil hein, vous faites l'inverse hein, vous pouvez aller dans ce sens là voilà donc vous vous bloquez et vous positionnez vos doigts et voyez là de suite on voit bien que le fil tient ça veut dire que mon fil non seulement il est du bon diamètre mais qu'en plus et eh bien ça marche je n'ai pas cassé mon arbre j'ai plié mon arbre voilà donc on a bien plié ici la base de notre arbre et puis maintenant on va commencer à tordre l'arbre dans un autre sens et vous voyez que là on va essayer de faire des mouvements assez courts et ici il peut y avoir un espace entre le fil et le tronc mais bien sûr comme il n'est pas tenu si là vraiment on se met à plier on pourrait casser donc il faut faire attention et puis maintenant on va se servir de ce fil pour le ramener vers nous et là et eh bien on voit que j'ai cassé mon arbre donc on est à la rupture. Alors c'est important qu'on s'entraîne et qu'on voit la rupture. Alors je ne sais pas si on la voit très bien ici. Voilà, le fil il n'était pas assez serré. Et on voit que ça a cassé. Mais c'est pas encore totalement cassé. Ce qui fait que c'est rattrapable. On positionnera un petit peu de mastic dès que j'aurai fini. Là, on voit que cette partie-là, à l'intérieur, elle n'est pas encore cassée. Donc on va pouvoir plier encore cet arme. Alors ce qui vraiment intéressant c'est qu'on peut le plier dans l'autre sens alors il suffit d'en mettre un tout petit peu ça, ça sert à rien de d'en mettre une grosse quantité ce qu'il faut c'est recouvrir juste la plaie Voilà. et bien entendu on va le laisser tranquille tout le monde a droit à l'erreur je veux dire ça, ça c'est vraiment un arbre qui m'a rien coûté on n'est pas obligé de le casser mais, mais franchement euh, c'est pas grave si on le casse, je veux dire, là, vous avez le droit à l'erreur. Et c'est ça qui est important, c'est justement faire vos tests, essayer d'arriver à, à obtenir euh, une petite forme sympa. Euh, le risque, il est vraiment euh, minime. Et puis, euh, et puis ben, si ça ne marche pas, vous pouvez recommencer une deuxième, une troisième, une quatrième fois avec tout un tas d'arbres euh, qui sont issus de graines et qui vous ont pas coûté grand-chose. On va continuer donc avec ce petit arbre voilà donc il est bien nettoyé et maintenant on va venir positionner un fil de ligature mais cette fois ci je vais serrer beaucoup plus fort on vient positionner le fil à l'intérieur on le fait passer voilà, on laisse la bonne longueur et on vient faire un crochet Alors vous avez vu j'ai pas mesuré je l'ai fait à peu près hein, au pif donc maintenant on va positionner le fil correctement autour du tronc, mais cette fois-ci en serrant beaucoup plus. Là, je serre pas mal. Et Puis je monte au fur et à mesure. Alors toujours pareil, le fil est posé à plat, Ici c'est pas trop grave, donc on peut le laisser. On a mis un fic assez bon, puisque ça plie. Alors, on va essayer de ne pas aller jusqu'à la rupture cette fois. Est-ce qu'il va accepter que je le torde Oui, dans ce sens. Il faut y aller doucement. puis maintenant la partie plus simple puis je décide d'aller dans l'autre sens ici voilà et puis de remonter voilà je lui ai donné une forme et il est bien plus petit que tout à l'heure alors évitez de serrer les boucles hein, les boucles il faut qu'elles soient quand même ouvertes légèrement euh, on peut donner du mouvement dans tous les sens, dans tout le sens que vous voulez. Euh, pour l'instant, on ne définit pas de style particulier, on est simplement sur un mouvement. Vous voyez que là, on a pu faire exactement le même mouvement que tout à l'heure, on est allé même plus loin. Si vous regardez la base de cet arbre ici, et la base de cet arbre ici, on est allé plus loin avec le même fil. Il y a certains arbres, mais ben, ça va casser, il y en a d'autres, ça ne va pas casser. Celui-ci, il n'a pas cassé du tout, il n'a pas craqué, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ces deux arbres, on va les mettre de côté, et puis maintenant on va s'attaquer au pyracantha. On va commencer par nettoyer bien entendu toutes les mauvaises herbes. Voilà, on va aussi enlever un petit peu de feuillage surtout en bas, un feuillage juvénile. Le feuillage risque de me gêner plus je vais monter, donc je vais en sélectionner un peu. Donc maintenant, on s'aperçoit quand même que ce ce piracanta, il est un petit peu plus gros hein, que ces cyprès qu'on a fait tout à l'heure. Donc je pense que je vais doubler mon fil de 2 mm pour euh, pour pouvoir plier cet arbre. On va prendre un petit fil de ligature alors voilà moi je le double donc ce qui veut dire quand on double le plus simple c'est encore de le plier en deux voilà donc d'un côté vous avez la boucle, d'autre côté bien sûr vous avez les deux fils et les deux fils on va les enfiler directement dessous on traverse un petit peu juste mais j'arrive à faire ma boucle quand même voilà et maintenant on va pouvoir tourner autour de notre arbre. Ce n'est pas important de ne pas avoir assez de fils, hein, puisque là, on ne va pas monter très très haut. Ce qui est important, c'est surtout de pouvoir travailler sur la base de l'arbre. Alors, on évite bien sûr de pincer les feuilles. Si on les pince, autant les enlever directement. Maintenant, eh bien, je vais essayer de plier mon arbre. Voilà, alors on plie sur les spires. C'est-à-dire ici, j'ai fait un pliage, vous voyez, un premier pliage sur la spire directement. On continue sur la spire on voit que l'arbre il vient tout doucement on va essayer de fermer un peu cette boucle Vous voyez On voyez qu'on y arrive quand même relativement facilement c'est flexible et jusqu'à un certain point donc il faut quand même pas exagérer voilà on s'aperçoit aussi que le feuillage finalement nous gêne un peu partout donc on va aussi enlever celui qui est plus bas puis là on va partir dans l'autre sens voilà voilà et on revient ici voilà une autre arbre et eh bien de suite il a pris une forme plus sympa on enlève les branches qui poussent vers le bas maintenant, on va garder les branches qui sont à l'extérieur des courbes, une ici, une ici, une là, et puis la tête, on verra par la suite. Mais pour l'instant, voilà, notre arbre, il est plié, on peut même encore faire plus, il faut aller doucement. Voilà. Là, on a une forme vraiment sympa. Alors, on n'est pas obligé de faire un premier S, un deuxième S. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans, euh, vous avez l'opportunité de faire tout ce que vous voulez à partir du moment où, où euh, ben, ça vous plaît. Moi j'aime bien commencer par des formes comme ça, je sais que ça va rebourgeonner en arrière, je sais que par la suite on va pouvoir retoucher ici, il ne faut pas se préoccuper de ce qui pousse vers le haut, parce que ça on ne va pas en tenir compte. C'est pareil pour ces types, ce type d'arbre, c'est la base qui compte, euh, la suite ben, on verra. Donc ce n'est pas la peine de ligaturer vraiment jusqu'en haut de l'arbre. Voilà, maintenant on va s'attaquer eh à cet arbre-là. Voilà, Notre arbre est propre. Et donc maintenant, pareil, on va doubler le fil euh, que l'on va positionner. Et maintenant, on va faire le tour du tronc. Toujours pareil, on positionne les fils bien à plat. On évite de pincer le feuillage. Et donc maintenant sur la spire, sur le surtout l'aspect extérieur de la spire, je viens plier mon arbre. Et avec le pouce, je l'aide. Aucune difficulté particulière. Ensuite, on enlève les branches qui sont à l'intérieur. On laisse celles qui sont à l'extérieur. Voilà, on a une petite forme pour cet arbre. On verra un petit peu ce que ça va devenir. Et maintenant, on va pouvoir attaquer les charmes. La priorité, c'est bien sûr de voir un petit peu ce qu'on fait. Et en l'occurrence, sur les charmes, on a un souci, c'est qu'il y a trop de feuilles. Donc, on va couper les feuilles. On va effeuiller notamment, surtout à la base des arbres. Alors, on le fait au ciseau, on peut le faire aussi à la main. Bon, c'est pas très long à faire, voyez. On enlève les feuilles qui sont donc situé au bas de l'arbre, mais on laisse les feuilles sur les tiges. Vous voyez, on fait ça pour bien voir la structure, d'accord C'est toujours le même principe, hein vous avez déjà vu ça dans les vidéos. Alors si en plus, par exemple, vous aviez des, des parasites, alors hein, là, c'est pas le cas, mais au moins, ben, vous les verriez euh, immédiatement. Parce que, euh, généralement, ils se cachent dans les grosses feuilles, tout ce qui est papillon, chenilles, par exemple. Voilà, donc j'ai préparé mes six fils que je vais mettre de côté. Et puis maintenant, si le diamètre de mon petit arbre est supérieur à deux fois celui du diamètre de mon fil, à ce moment-là, je vais doubler le, le fil de ligature. Donc par exemple, pour cet arbre-là, c'est le cas. Et je viens ligaturer mon arbre. C'est là où il faut être un petit peu agile faut surtout pas bouger l'arbre il faut vraiment bouger le fil d'aluminium qui lui va prendre la forme que vous allez lui imprimer maintenant on va essayer de plier la base du tronc ici sur la spire donc ça ça va être un petit peu compliqué Je sais pas qu'il casse mais il vient bien le charme il est assez flexible pour ça c'est bien alors il faut faire attention de bien être en trois dimensions Donc, vous pouvez le vérifier, voilà, et puis je vois que finalement cette branche que j'ai gardée ben, elle est à l'intérieur de la boucle donc c'est pas la peine je vais la sortir quitte à refermer un peu plus encore la boucle voilà. Ces arbres ont besoin de grossir, de tiger, de grandir. Si vous coupez les arbres sur le haut, sur, au niveau des têtes, vous allez restreindre la dimension du tronc. Euh, ça ne va pas grossir, il va, il, va, il va mettre du temps à retiger à nouveau. Et si vous n'arrêtez pas de, de couper le haut de l'arbre, jamais il grossira. Donc il va falloir le laisser tiger pour qu'il grossisse. Quand est-ce que vous devez couper C'est tout simple, c'est à partir du moment où votre diamètre de tronc ben, vous semble correct. Et vous paraît euh, intéressant. Moi, j'aime bien avoir des diamètres de tronc de euh, d'environ la taille du pouce. Ça me permet d'avoir des petits showings de qualité dans des petits pots. Le rapport d'échelle entre la hauteur et la taille de mon pouce, ça devient intéressant. à l'œil nu, de loin, ça peut être super sympa. donc Ces arbres vont repartir en culture. Qu'est-ce que ça veut dire repartir en culture Parce qu'il y en a aussi qui me posent des questions par rapport à ça. C'est tout simple, ils repartent sur mes étagères, arrosage tous les jours et engraissage toutes les trois semaines à un mois de l'engrais organique. Vous pouvez également, comme vous voulez, hein, si vous utilisez l'engrais chimique, c'est à votre convenance. Moi, je préfère utiliser l'engrais organique parce que j'essaye de gérer... Au mieux mes pouces, je veux pas qu'elles soient trop fortes, trop rapides. Le, le grossissement d'un arbre, ça doit être naturel. Il ne doit pas avoir un effet bodybuildé. Euh, il doit avoir un effet de grossissement naturel, comme on peut le voir dans la nature. Et c'est grâce à cet effet-là qu'on va réussir à faire un bonsai de qualité, de mon point de vue en tout cas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une question, comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Tout ceci ne vous coûte pas grand-chose et pour moi, c'est super important pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez également faire un petit tour dans la description de la vidéo. Vous avez tout un tas de liens utiles. Vous avez le lien du groupe Info Bonsaï sur Facebook sur lequel vous pouvez me retrouver avec les modérateurs. On sera ravi de faire votre connaissance. Vous pouvez également retrouver tout un tas de professionnels qui sont aujourd'hui partenaire de la chaîne et j'en suis très heureux vous pouvez également retrouver des liens affiliés des listings avec du matériel etc et sur euh, bah sur vos achats lorsque vous achetez en passant par ces liens et bien je tousse un petit pourcentage pour la chaîne vous pouvez également me retrouver sur instagram euh, à mon nom d'ailleurs euh, puisque c'est au nom de fabrice huertas et là vous allez retrouver des photos des news etc et quant à moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne ciao